Bonjour, je m'appelle Juan Gonzalez. je suis apiculteur en Gironde. Avec un ami informaticien, Pierre Beck, qui est également passionné de mécatronique, nous avons développé une balance connectée pour le suivi à distance des ruches. Inspirée des balances mécaniques PSBB, la mesure est réalisée par l'obtention d'un équilibre grâce à un contrepoids entraîné par un moteur et une courroie. Dans l'objectif de suivre la force des colonies et les mêlées, nous avons souhaité développer une balance open source et accessible par son coût au plus grand nombre. Mais vous me direz, pourquoi une balance mécanique Contrairement aux balances utilisant des jauges de contraintes qui sont sujettes au fluage, nous obtenons une mesure fiable, linéaire et répétable. Avec une résolution de 3 grammes et une précision de 30 g de 0 à 125 kg. On s'est imposé un cahier des charges strict à la recherche d'un coût de construction le plus faible possible tout en obtenant une balance robuste, fiable et aisément réparable. Cette balance est open source et l'ensemble des plans sont disponibles sur GitHub. Concernant la connectivité, les données sont consultables sur ordinateur, tablette ou téléphone. Les données sont envoyées au choix en Wi-Fi, Sigfox ou GSM. Les balances d'un même rucher communiquent entre elles grâce au Wi-Fi et un seul abonnement de 15 euros par an est nécessaire. Des alertes sont paramétrables pour détecter les mielés, les essaimages, les vols, ou enfin la nécessité de nourrir les colonies. La Balance dispose d'une autonomie de 2 à 5 ans, avec seulement 3 piles AA. Que vous soyez apiculteur amateur, professionnel ou chercheur, rendez-vous sur openhivescale.org pour en savoir plus. Merci